Peuple de Dieu, bonsoir adorateurs et adoratrices devant l'éternel le Dieu des armées. Nous nous approchons du trône de la gloire avec assurance. Et c'est avec une très grande joie et un très grand honneur que je viens ce soir encore avec vous adorer notre Dieu. Nous savons qu'il siège au milieu de la louange de son peuple et nous avons foi que Aujourd'hui encore, il va être fidèle pour nous entendre, pour nous écouter et pour nous mettre à disposition tout ce qu'il a en réserve pour nous. Soyons tous abondamment bénis alors que nous nous remettons entre les mains de notre Dieu. Nous croyons véritablement que notre Dieu a en réserve énormément de choses que nous n'avons pas encore acquises. Il y a tellement de grâces, de faveurs et de bénédictions qui sont à notre disposition. Nous ne les avons pas encore saisies. Et s'il s'agissait juste pour nous d'élever la bouche, de prier, d'élever la voix pour pouvoir recevoir de lui, pour lui dire à quel point ce que nous l'honorons, à quel point ce que nous l'adorons, à quel point ce que nous croyons que véritablement tout ce qu'il a en réserve pour nous peut nous être accessible et s'il si ne s'agissait que de l'adorer. Alors que nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance, je voudrais que nous soyons tous mobilisés et que dans un seul et même élan, avec un seul et même cœur, nous puissions adresser à notre Dieu des paroles d'adoration, de louange, d'exaltation, que nous puissions lui manifester notre reconnaissance et que cette gratitude puisse monter au ciel comme un parfum de bonne odeur. Éternel Dieu de gloire, alors que nous nous mettons à ta disposition ce soir, nous croyons vraiment que tu euh, sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et nous croyons vraiment que ta présence ce soir va être euh, encore une fois effective. Nous voulons activer cette connexion entre le ciel et nous-mêmes. Nous croyons Seigneur que tu en réserves tellement de choses et nous voulons te demander Père de continuer ô oh Dieu de gloire de nous visiter alors que nous avons passé une journée à te consacrer nous avons passé une journée Père Dieu de gloire à nous consacrer nous-mêmes à ta présence nous croyons que tu veux continuer de nous bénéficier alors ce soir Père Dieu de gloire nous voulons vraiment nous recommander à toi que toute l'atmosphère soit disposée pour que toi seul tu puisses être honoré Frères et sœurs, adorateurs, adoratrices, alors que vous êtes en train de vous connecter et que vous êtes nombreux en train de venir euh, avec moi adorer notre Dieu dans le ciel, je souhaiterais que notre texte de base ce soir et les versets de référence auxquels nous allons nous attacher soient ceux-là. Dans le livre de Matthieu de la Bible, en laquelle nous croyons, parce que nous croyons que la parole de Dieu libère, guérit, sauve. Nous croyons que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous croyons que la parole de Dieu est celle qu'il a laissée pour nous afin que nous puissions avoir des instructions, des guidances, des organisations. Nous croyons que cette parole de Dieu-là est celle-là même qui est notre ordre de mission. Nous croyons que l'Évangile est celle qui nous conduit sur les sentiers parfaits, pour nous conduire vers les destinées parfaites, pour lesquelles nous avons été mis sur cette terre des hommes. Nous ne voulons pas avoir habité la terre en vain, mais nous voulons vraiment suivre un chemin qui a été tracé pour nous, afin que nous puissions être une bénédiction pour les uns et les autres, afin que nous puissions ramener des âmes à Christ, afin que nous puissions véritablement honorer le nom de notre Dieu sur cette terre. Alors nous nous conformons à la parole de Dieu, nous croyons que la Bible est esprit et vie, et que cette vérité-là est celle qui nous guide et qui nous donnera de toujours marcher selon sa volonté. Alors nous allons, comme texte de référence ce soir, nous attacher au verset... Euh, au chapitre 6 du livre de Matthieu à partir donc du le chapitre 6 au verset 6 le livre de Matthieu de nous dit mais quand tu pries entre dans la chambre ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier et nous sommes au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, on s'adresse toujours à notre Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté, notre Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, notre Père, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi seul, notre Père, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est un privilège que nous avons ce soir de venir au milieu de la louange du peuple de Dieu pour adresser à notre Père des paroles d'adoration, de louange et d'exaltation. Alors que les hommes que nous sommes dans ce monde séculier célèbrent les papas, les géniteurs, mais également ceux qui ont la charge d'enfants, ceux qui ont la charge d'élever, d'éduquer, de prendre soin, de pourvoir aux besoins de progéniture, nous avons... <coughs> Pardon nous avons la grâce et la faveur de nous adresser à notre Père dans le ciel. Et ce Père dans le ciel-là, il est le Dieu trois fois saint. Je ne sais pas si nous réalisons toujours que le Dieu qui a fait le ciel, la terre, les mers, les poissons, les animaux, celui qui fait souffler le vent dans les arbres, celui qui fait voler les oiseaux, celui qui, par sa voix, fait accoucher les biches, fait mettre au monde des biches, celui qui est capable de toutes choses. il est, on dit Alpha, Oméga. donc il est le début, il est la fin de toute chose. Il n'y a rien qui ne se fasse sans lui. Celui qui dit et puis la chose arrive, il, il dit et la chose arrive. Celui qui nous a créé à partir de rien, qui nous a tellement aimé qu'il a mis son fils unique, Jésus-Christ, crucifié et sacrifié pour que nous puissions être sauvés, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc on parle de Dieu. Dieu dans sa divinité, dans sa déité, dans son absolu Dieu. Dieu. Dieu dans le ciel, le très grand Dieu, l'absolu, le souverain, le majestueux Dieu. Ce Dieu-là, c'est mon papa. C'est ton papa. Alors que nous célébrons la fête des papas aujourd'hui, je me sens extrêmement privilégiée. Je sais que vous aussi avec moi de pouvoir adorer notre Père. Aujourd'hui, je veux vraiment que nous ayons en conscience, sur la base du verset euh, que nous avons lu dans Matthieu 6, au, à partir du, du verset 9, que nous ayons en conscience que nous prions notre Papa, que Dieu dans le ciel, c'est ton Papa. Qu'est-ce que tu attendais de ton Père Qu'est-ce que, quand tu fermes les yeux tu te dis, voilà ce que j'aurais rêvé avoir comme père idéal. Qu'est-ce que tu aurais souhaité Ce père-là, tu aurais voulu qu'il quoi Pourvoie tes besoins Tu aurais voulu quoi Qu'il te protège Voyons voir. Tu aurais voulu que ce père-là te fasse découvrir des choses. Tu aurais voulu que ce papa-là t'enseigne des choses. Tu aurais voulu qu'il te fasse grandir. Tu aurais voulu qu'il euh, euh, te fasse découvrir des choses inconnues. Tu aurais voulu qu'il t'accompagne dans les choses méconnues de la vie. Tu aurais voulu qu'il t'enseigne. Tu aurais voulu peut-être qu'il te fasse rire et qu'il euh, qu soit garant de ton bien-être, de ton confort, de ta joie. Bon, alors maintenant imagine, les papas du monde ne sont pas tous parfaits. Les papas du monde font ce qu'ils peuvent. Mais alors toi, ton père là dans le ciel, dis-toi qu'il est capable de tout ce que tu peux espérer d'un papa. Il est capable, il le désire et il veut le faire. Il veut le faire pour toi, il veut le faire pour moi. Et c'est ce papa-là que nous allons adorer ce soir. Nous allons lui dire qu'il oh, y a beaucoup de choses qu'on doit demander à notre papa. Il y a beaucoup de choses qu'il sait. Mais toi qui es parent, toi tu sais les besoins de ton enfant. <coughs> avant même que des fois l'enfant ait à exprimer un besoin, toi papa, toi maman, mais papa, puisque c'est des papas qu'on parle ce soir, tu sais même avant qu'il n'exprime ne, quelque chose de quoi il a besoin Des fois, je vois mon fils de 3 ans gigoter dans la maison, sautier, sautier. Son papa, sait. il dit, « Ellie, viens, tu as besoin d'aller aux toilettes. Viens, Ellie n'a pas exprimé ça. Viens, je vais t'accompagner. » Avant même que le besoin ne s'exprime, le papa sait. Donc aujourd'hui, ne multiplions pas les vaines paroles. Disons seulement à notre papa à quel point est-ce que nous l'aimons. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on espère de nos enfants Qu'ils puissent tout simplement apprécier qui puisse être plein de reconnaissance, qui puisse prononcer des paroles de gratitude. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Tu es le Dieu de la vie. En toi, j'ai trouvé le salut. Chante avec moi pour dire que tu adores ton Père. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un père, d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Mmh. Je veux t'adorer. Oh, Dieu, que nous l'adorons. Tu es le Dieu de la vie. En toi, j'ai trouvé le salut. Est-ce que tu n'as pas trouvé le salut en ton Dieu? Reçois au Dieu l'adoration. Qu'il reçoive ton adoration. D'un cœur que tu as toi, mon dieu Nous voulons dire à notre Dieu que nous l'adorons. Nous voulons dire à notre Dieu que nous élevons vers lui des paroles de victoire. Nous voulons lui dire que nous lui adressons des paroles de gratitude. Nous voulons lui dire à quel point est ce que nous lui rendons grâce pour ce qu'il a donné de pouvoir être sauvé par son Fils unique Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Papa dans le ciel, Nous voulons lui dire, nous voulons lui dire merci. Et nous voulons reconnaître que c'est un privilège. Un privilège immérité que de pouvoir avoir comme père le Dieu trois fois saint, le roi des rois, sa majesté, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsekenu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jiré Il est notre père, il est ton papa et il est le mien également. Si nous qui sommes oh, des hommes soucieux et préoccupés par nos propres enfants, à combien plus fortes raisons le Dieu trois fois saint dans le ciel ne serait pas aux attentions d'enfants que nous sommes parce que nous avons décidé que nous serions pour lui des fils. Parce que nous avons confessé qu'il serait pour nous un père, alors il se comporte pour nous en père. Encore faut-il que nous nous lui reconnaissions. Reconnaissons-lui qu'il est notre papa et parce qu'il est notre papa et parce que nous le proclamons comme tel alors il se manifestera comme tel. Voilà ce que je souhaite que nous fassions ce soir. Manifestons à notre Dieu par des paroles de louange et d'adoration, par des confessions de gratitude et d'amour. Disons-lui qu'il est notre Papa. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Avec moi, Père, nous t'adorons, Jésus. Oh, Jésus, nous t'adorons. Encore une fois avec moi, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie, oh, mon Père. En toi, j'ai trouvé le salut. Tu n'avais pas le salut avant, c'est lui qui t'a donné. Oh, sois en Dieu, l'adoration. Et d'un cœur, d'un cœur, que tu as sauvé. Oh, je veux t'adorer. Oh. Je veux t'adorer, oh mon roi. Et hey, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Whoa! Disons-lui encore une fois à quel point ce que nous l'adorons. Disons-lui ce soir à quel point ce que nous avons besoin de lui. Manifestons-lui encore cette adoration. Manifestons-lui cette toute dépendance que nous avons à lui. Il est notre papa et il veut que nous lui exprimions à quel point ce que nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui, nous comptons sur lui-même, pas sur nos forces, pas sur nos intelligences, pas sur notre savoir, nos capacités, nos relations, notre argent, notre nos études, nos relations, notre fonction, notre travail. Nous ne comptons sur rien d'autre que sur lui. Nous ne comptons sur rien d'autre que sur un Dieu qui est dans le ciel. Un Dieu trois fois saint, trois fois puissant, qui est le roi des rois, qui est le maître de l'univers. Nous ne comptons sur rien d'autre, nous comptons sur notre papa. Nous comptons sur rien d'autre, nous comptons sur notre père. J'ai tant besoin de toi, dis avec moi. J'ai tant besoin de toi, père de toi seul j'ai besoin de toi est-ce que tu as besoin j'ai tant besoin de toi père de toi seul dis-lui Père Alléluia Père Oh Père dis -lui. Père, Père, Père, nous n'allons pas multiplier les paroles vaines. Père, mais appelons papa Père. Mesures-tu la puissance, Père? Que tu élèves la voix et que tu puisses prier ton Dieu, ton Dieu dans le ciel et ton papa. Père, papa, père. <coughs> Rappelle-toi, toi qui as eu des petits enfants ou toi qui en as encore. À quel point est-ce que tes enfants attirent ton attention? Est-ce que c'est juste en murmurant, en chuchotant Est-ce que c'est lorsqu'ils sont assis sagement dans leur siège que tu portes une attention sur eux À quel moment est-ce que tu te retournes Ou à quel moment est-ce que tu te déplaces, tu quittes une pièce pour aller vers ton enfant qui t'appelle N'est-ce pas quand ils disent « Papa, papa, papa, maman, maman, maman » sans cesse Alors, c'est ce que tu es en train de faire ce soir tu es en train de dire à ton papa « Je t'appelle ». Tu es en train d'élever la main vers lui en disant « Papa, écoute-moi. Je veux capter ton attention. » Nous sommes en train d'élever la main vers notre père dans le ciel en lui disant « J'ai tant besoin de toi Et... » On va rester dessus. « J'ai tant besoin de toi, père, de toi seul, j'ai besoin de toi » J'ai tant besoin de toi, tant besoin de toi père De toi seul, j'ai besoin de toi Mon père, j'ai besoin de toi père Je toi seul J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi Tant besoin de toi père de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh! Dis-le lentement, j'ai tant besoin de toi Père, de toi seul, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi mon Père, j'ai besoin de toi seul, de toi, j'ai besoin de toi. « Oh mon roi, j'ai tant besoin, de quoi tu as besoin ?»« Dis à papa que c'est lui, tant besoin de toi. »« Oui nos besoins sont immenses, c'est vrai, mais on a besoin de lui. »« Dis-lui, tu as besoin de lui. »« J'ai besoin de toi. » J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, père, de toi seul, j'ai besoin de toi, dis à papa que tu as besoin, tu as besoin de lui, j'ai besoin de toi, j'ai tant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 tout l'univers, ta vie, ta vie, ta vie, est en ses mains, il tient le Père au ciel, tout l'univers, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, entre ses mains, il tient. l'univers ma vie entre ses mains il tient <coughs> tout l'univers ma vie entre ses mains ah. je m'excuse Dieu que nul n'est comme lui. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui lui ressemble. Qu'il n'y a pas d'autre homme qui lui ressemble. Qu'il n'y a pas d'autre entité qui lui soit similaire. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, ô oh, mon Père, toi dans le ciel. Aujourd'hui nous célébrons, c'est vrai, les hommes qui sont papas. Mais nous voulons te célébrer, ô oh, toi mon Dieu. Toi qui es notre Dieu alpha oméga. Mais tu es également notre Père. Tu as dit dans ta parole qu'il fallait que lorsque nous nous adressions à toi, qu'il fallait dire, Père, et nous voulons te dire merci, nous voulons te dire à quel point est-ce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nul n'est comme toi. <coughs> Aucun homme n'est comme toi, ô oh mon roi. J'ai cherché pendant toute l'éternité, sans trouver un Dieu comme toi. Oh, mon Père, nul n'est comme toi. Jésus, aucun Dieu n'est comme toi. Oh, mon roi, c'est chercher pendant toute l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comme toi. Dieu n'est comme toi, oh mon roi, oh. j'ai cherché pendant toute l'éternité, sans trouver un Dieu comme toi, oh, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, Papa, tu es le Dieu très haut, chante avec moi. Tu es élevé, on veut élever Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, papa, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut Papa, tu es élevé Mon père, tu es le Dieu très haut Mon papa, il est élevé Ton papa, il est le Dieu très haut Notre père, il est élevé Il est, oui, il est le Dieu très haut Say over! Tu es le Dieu très haut, chante avec moi. Tu es élevé, oh mon papa, tu es le Dieu très haut. Papa, tu es élevé. <coughs> tu es le Dieu très haut, oh mon Dieu dans le ciel. Tu es élevé, eh, eh, eh. tu es le Dieu très haut. encore une fois dire à notre Dieu à quel point est-ce qu'il est élevé. Nous voulons lui dire à quel point est-ce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous voulons lui dire qu'il n'y a nul, qui est autre que, nul autre qui est comme lui. Il est notre Dieu élevé dans le ciel, élevé en majesté. Nous voulons l'adorer. Nous voulons lui reconnaître cette suprématie, cette force, cette grandeur. Nous voulons lui reconnaître cette unique personnalité. Ses uniques attributs ne lui sont qu'à lui. Et nous voulons lui dire à quel point ce que nous lui reconnaissons encore une fois qu'il est un Dieu fidèle. Est-ce que tu réalises à quel point ton papa il est fidèle Ton papa qui est là dans le ciel, là, il ne te trahit et ne te trahira jamais. L'homme est faillible. L'homme que nous avons de chair ne fait pas toutes les choses à perfection. Mais nous avons un papa dans le ciel qui lui est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Alors je veux te communiquer ce soir la fidélité de notre Dieu, afin qu'il puisse l'accomplir pour toi comme il l'a fait pour moi. Et je veux qu'on prenne le temps de méditer les paroles que nous sommes en train de prononcer, que ce qui sort de notre cœur soit également ce qui sort de notre bouche. Et nous voulons aujourd'hui dire à notre papa à quel point nous lui reconnaissons cette fidélité. Mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais. Est-ce qu'il t'a déjà abandonné? Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. J'avais une crainte? Quelle était cette crainte? Je veux te dire aujourd'hui que tu n'as plus rien à craindre, parce que tu as un papa dans le ciel, et ce papa. Il est fidèle et il te libérera. Il te libère de ceux qui te mettaient dans l'anxiété, dans la crainte, dans l'angoisse, dans la peur. Sois maintenant dans la joie. En tout cas, moi, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oui, tu peux être dans l'émotion aussi. Car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie, joie, joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car mon Dieu m'a libéré mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre car mon dieu m'a libéré je suis dans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 libéré. Mariam Koulibaly, je veux te dire que tu es dans la joie. Car ton papa est fidèle. Écoute-moi. Il ne t'abandonnera jamais. Tu n'as plus rien à craindre. Peut-être tu craignais avant, mais maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Car, pourquoi? Ton papa t'a libéré. Mariam Koulibaly. Car maintenant même, tu es dans la joie, une joie immense. Tu es dans l'allégresse, car ton Dieu t'a libéré. Reçois cette parole maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon papa est fidèle.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 La joie, la joie, la joie dans ta maison maintenant, la joie, la joie, la joie, ah, reçois maintenant la joie. Reçois la joie qui arrive c'est toi, reçois mon papa dit de te dire que maintenant la joie, la joie t'habite la joie t'envahit. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu ressentais, de quoi avais-tu peur, qu'est-ce que tu appréhendais Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Qu'est-ce qu'ils t'ont annoncé Qu'est-ce qu'ils t'ont décrété Mais je veux te dire la joie, maintenant la joie. Oui, la joie, j'envoie la joie, maintenant la joie. La joie n'est pas un sentiment, la joie est un esprit et cet esprit de joie, je te l'envoie. Maintenant reçois le dit la joie. La joie, la joie, mon papa me dit de te dire la joie, où que tu sois maintenant la joie, reçois la joie, ouvre les mains, la joie, ouvre la bouche, la joie, dans ton cœur maintenant la joie, ricasarebequinda la joie. Rebebe kendaya masokorunda rabashananta rabaseke rebe kundoro shere. Rababakandaya shara baba kinder. Rundo yo bakandaya maserebe kinda ya baba sherebe. Rika rababa tanda ya masokoro shende rebebe kinda rababa kanda ya marurukund. La joie. Oui, la joie. Reçois maintenant la joie. Pourquoi? Je ne sais pas. Toi, en tout cas, reçois. Reçois la joie. On dit d'envoyer la joie. Ah, moi, je chante la joie. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. En tout cas, moi, je sais que je chante la joie. Alors, où tu es, reçois la joie. Reçois, s'il te plaît, maintenant la joie. Ton papa lui-même, il connaît de quoi tu as besoin. Reçois la joie. Reçois la joie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen, la joie, une joie intense, une joie immense, une joie folle, une joie qui t'habite, une joie qui va venir casser les choses, une joie qui va venir transformer une situation qui te paraissait inextricable. Tu sais, tu es en train de faire des longs jeûnes et des longues prières. Laisse-moi te dire maintenant que la solution, la clé là, c'est la joie. Ah, en tout cas, on dit de recevoir la joie, je vous en supplie, recevez la joie. Là où vous êtes là, recevez la joie. C'est la clé à la solution que tu cherches, la, la clé au problème que tu cherches. Il semblerait que ce ne soit que la joie. La joie est, ce, est cet esprit qui est capable de transformer une circonstance du tout au tout, qui est capable de transformer une situation. Tu n'avais pas envie d'être joyeux tu n'étais pas dans un mood joyeux, tu n'étais pas dans un sentiment de joie, mais laisse-moi te dire que tu dois manifester par la foi cette joie. Cette ferme assurance en cette chose que tu espères, tu espères quelque chose, tu as prié pour quelque chose, n'est-ce pas Maintenant là, on te dit de démontrer ce que tu n'as pas encore vu. La démonstration, là, c'est la joie que tu dois maintenant exprimer et manifester. Manifeste cette joie même avant d'avoir reçu la nouvelle que tu espères tant. Manifeste cette joie avant même d'avoir le résultat médical que tu appréhendes tant. Manifeste même déjà la joie avant même de recevoir le chèque pour lequel on t'a dit que tu allais recevoir un paiement, là. Manifeste déjà la joie. Pour cette information positive que tu souhaites recevoir et que tu n'as pas encore réceptionné. La clé ce soir, c'est la joie, oh, et hey, reçois la joie. La clé, c'est la joie, oh, et hey, reçois la joie. La clé, c'est la joie. Mon papa dit la joie. Alors moi, je te dis la joie. Je te communique la joie, et hey, La joie, oh, reçois la joie. La joie, oh, reçois la joie. La joie, oh, reçois la joie, eh oh, reçois la joie. Ah, je me réjouis de chanter notre père en ce soir. Je me réjouis de l'entendre. Ah, quand on élève les mains vers son papa, quand on élève la voix vers lui, quand euh, nous espérons à lui, il nous répond. En réalité, dans sa présence, là, ah, c'est sa parole qui se manifeste. Et nous sommes disposés pour recevoir tout ce qu'il va nous apporter. Tout ce qu'il veut qu'on réceptionne ce soir. Nous sommes disposés comme des enfants. Nous sommes devant lui comme des enfants. Et il désire que nous ayons des cœurs d'enfants pour pouvoir le recevoir. Ah, parce que nous, on va voir le royaume des cieux. Excusez-moi. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Oh mon roi, j'entends notre père encore. Mon père, mon rocher, et mon bouclier. Ce vent si fort... Oh, me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi...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 oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera je souhaite véritablement que nous puissions adresser cette louange toute particulière à notre Dieu en nous en nous disposant à véritablement faire monter toutes ces paroles-là vers notre Père dans le ciel, en lui disant qu'il est notre Père, qu'il est notre Roi, qu'il est notre Rocher, qu'il est notre Bouclier, il est notre Force. Et nous savons qu'en Lui, nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les freins, quelles que soient les difficultés, nous voulons tout simplement Lui dire que nous sommes plus que vainqueurs avec Lui et que nous laisserons Sa joie nous envahir pour atteindre la destinée parfaite qui brûle en nous. Vous avez chacun et chacune d'entre vous une destinée parfaite. Alors laissez votre Papa votre rocher, votre bouclier dans le ciel Manifestez ce qu'il a déjà prévu pour vous Depuis la fondation du monde Chantons ensemble Chantons ensemble encore cette, ce cantique Qui est destiné à honorer notre père Alors que nous célébrons les papas de ce monde Nous voulons encore honorer notre père Et lui dire à quel point est que nous l'élevons. Oh mon roi Mon père mon rocher, mon bouclier Ce vent si fort Il y avait un vent devant toi, dis-moi Me donne des peines à avancer Mais je sais qu'en toi Tu peux pas bouger, t'inquiète pas Oh, je suis inébranlable et j'atteindrai... Tu atteindras la destinée parfaite. La destinée qui brûle en toi. Tu sais que par lui, tu triompheras. Je veux te dire que tu atteindras tes objectifs. Oui, par lui, tu auras la victoire. Laisse-moi te dire... Quelles que soient les oppositions. Pourquoi? Parce qu'il est ta force ton bouclier. Avec lui tu es plus qu'un vainqueur. Il est loué au siècle des siècles. Et toute langue confessera son nom. Laisse-moi te dire que les langues de tes soucis confesseront le nom de Jésus. Laisse-moi te dire que les langues de tes problèmes confesseront le nom de Jésus. Toute langue confessera son nom et tout genou fléchira devant son nom parce qu'il est le Dieu trois fois saint surpuissant. Il est ton papa. Quel papa tu connais qui a été impuissant devant son enfant et qui ne vient pas s'élever comme un bouclier devant tes soucis, Laisse-moi te dire que ton papa, Il est le Dieu, ton papa, Il est le Dieu trois fois saint, Et jamais il ne te laissera. Ton papa, Il est le Dieu, ton papa, Il vient te sauver, ton papa, Il ne te laissera pas. Tu as un père dans le ciel, tu as un père qui est ton rocher, tu as un père qui est ton bouclier. Ça veut dire que quand il a des attaques qui arrivent, lui il bloque. Ton papa est ton rocher, ton papa est ton bouclier, ton papa est ta force, ton papa est ton dieu. Chante ton père dans le ciel, élève la voix dans le ciel, élève la voix où tu es et dis à ton père que je l'adore que tu l'aimes tu lui fais confiance linda la passa shinda yama kanda yama raba baba kundo serebekinda shundororunda la baba kanda yama rundo se kere yama baba kanda rinda rora baba kanda yama se kere beso kolo shinda la baba kundo rorukunde de lui papa je te, Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dis à papa. Je te fais confiance. C'est pas facile. Je te fais confiance. Dis à papa. Je te fais confiance, confesse-le. Je te fais confiance, oh Jésus. Je te fais confiance, mon Père. Oh mon Roi, je te fais confiance, mon Roi. Abandonne-toi, lui. Je te fais confiance, dis à papa que tu fais confiance. Je te fais confiance je te fais confiance je te fais confiance à je te fais confiance Je te fais confiance je te fais confiance je te fais confiance papa je te fais confiance je te fais confiance, confesse-le, je te fais confiance, si tu ne devais dire qu'une seule chose ce soir, c'est ça. Je te fais confiance, je te fais confiance papa, dis-le lui, je te fais confiance mon roi, ah. dis-le lui, je te fais confiance papa. Rundaraba à basse terre, basse andaiema, chonde da yare lekinda. Chinde à basse chonde da sokoro. Chinde à bebekinda, ronde da yama chonde à yama da. Roba baka yamasaka ya masaka ya masindelebe salba bebekinda. nda ya maro basoro shende Yamarinda marinda shanda Yamebekinde. Ruba bekinde Yamasede baka Babakanda ya masendebe shendebe baka Roba bakundoro lokunde le bekinda, rababaka na, rababaka na, rababakundoro shende le yamarinda, rabassa kara, rabassa kara, rabasundoro shende le yama kunda yokunda yama zende. Rababaka nda yamasoko le shinde, rababaka nda, babakundoro yama sinda kassa yama bakanda, rababaka nda yama bakanda, rababaka yama soro lokunde bekinda, rabashinda. Inda le bebe kundoro yama sakara, babakundoro shende le bebekinda, rababahosake yama zinda. Qu'est-ce que tu as promis à ton Dieu que tu n'as pas encore vu « Quelle est cette chose que tu as promis Tu as fait une alliance avec lui. Tu as fait une alliance en disant, Seigneur, si ceci, donc cela. Tu lui as dit que tu allais lui faire confiance. Tu lui as dit depuis le départ que tu te livrais totalement. Tu livrais une situation à son endroit. Tu lui as dit que tu lui remettais tout entre ses mains elle qui pouvait en faire ce qu'il veut. Tu lui as dit que tu lui faisais confiance. Mais pourquoi t'ébranles-tu pourquoi commences-tu à douter quand la barque est en train de chavirer Je veux te dire ce soir que ton papa dans le ciel est en train de dire que tu dois continuer de lui faire confiance parce qu'il est ce Dieu d'alliance qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Il me dit de te dire qu'il n'est le débiteur de personne. Non, il ne te devra rien. Ce qu'il a dit de faire, ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fera. Il dit dans sa parole qu'il n'est le débiteur de personne. Il dit dans sa parole qu'il n'est le débiteur de personne. Il dit dans sa parole que ce qu'il annonce, il l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Il te, il te dit maintenant qu'il est ce Dieu d'alliance là. Qu'il n'est pas un Dieu qui casse l'alliance, mais il est un, il est un Dieu d'alliance. Continue de lui faire confiance, ce que tes yeux n'ont pas encore vu tu vas le voir se manifester et venir à l'existence. Alors, tu pourras proclamer qu'il est le Dieu trois fois saint et tu pourras glorifier son nom. Alors, tu chanteras haut et fort. Alors, tu proclameras son nom partout où tu iras pour dire que le roi d'alliance, le Dieu d'alliance est celui-là même qui amène à l'existence Pourquoi pourquoi tu as décidé de faire une alliance avec lui. Tu es le Dieu d'alliance « Il n'y a personne comme toi. Hey, »« Hé, tu es Alpha et Omega. »« Ah, Seigneur, dis-leur. »« Il n'y a personne comme toi. »« Ah, Jésus. Hey, »« Hé, William Ashidegbo, Écoute ça. »« Il est le Dieu d'alliance. »« Écoute-moi bien. »« Il n'y a personne comme lui. » Il est l'alpha et l'oméga, il n'y a personne comme lui nous n'allons pas multiplier des paroles vaines, mais nous allons proclamer cette parole puissante. Celle par laquelle il est en train de dire à quelqu'un « Est-ce que c'est toi, William ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est cette personne qui a décidé qu'il ferait une alliance avec le Seigneur. Qui n'a pas encore vu à manifestation ce pourquoi il était engagé, ce à quoi il espérait tant. Je veux te dire ce soir que ton Dieu te dit qu'il est un Dieu d'alliance. Il est ton père. Il est ton père. Il est ton père. Continue de proclamer que. Ah, tu es le dieu d'alliance. Il n'y a personne comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh, papa, tu es alpha, tu es oméga. Tu commences, tu finis. Il n'y a personne comme toi. Tu réponds par le feu. Il n'y a personne comme toi hey, Tu es Alpha et Omega Il n'y a personne comme toi Dieu qui garde l'alliance Il n'y a personne comme toi tu es alpha et oméga, il n'y a personne comme toi, tu es le dieu d'alliance, il n'y a personne comme toi, Georgette, il est ton alpha, il est ton oméga, il n'y a personne comme lui. Il répondra par le feu. Au oh, Georgette, tu reçois le feu. Il est alpha et oméga, mais surtout, écoute ça, il est ton papa. Oui, il garde l'alliance. Il n'y a personne comme lui. Il est alpha et oméga. Il n'y a personne comme lui. Il est qui garde Il n'y a personne comme lui. Alpha et Omega. Il n'y a personne comme lui. Rundaya Mekindara, Baskara, Baba Khandayama, Soroshinde. Ruka, Baba Khandayama, Sintara, Shinde, Bekinda. Rebeba kanda ya bakundo se rebe Shere rukondoro Se rebe kinda ya masundo se Urungoro Rebebe shende ya mamakanda ya roro Rinda yasinda Rundayama ya Roba bakanda yama rokunda rossundo roba shanda roba bakanda yama shinda roba bakka bakanda yama sundoro sundoro rundo sundoro linda sundo. quand tu verras le feu se manifester dans ta vie, quand tu verras la gloire de Dieu exploser dans ta vie, quand tu verras sa gloire, sa surpuissance venir dans tous les compartiments de là où tu l'as appelé, là où tu l'as invoqué, n'oublie pas de le louer. N'oublie pas de le louer. Ne manque pas de le louer. Ne manque pas de le louer. <rire> ne manque pas de le louer. Ne manque pas de le louer. Comment ne pas te louer Tu diras ça. Jésus, comment ne pas te louer Papa, oh, quand tu me bénis, comment ne pas te louer Mon Père, Seigneur Jésus, Comment, comment, comment ne pas te louer quand tu me guériras, Jésus? Comment ne pas te louer quand tu me sors de mes dettes, oh mon Père? Comment ne pas te louer quand tu te révèles tellement à moi, ah, oh Jésus? Seigneur Jésus Ah, comment ne pas te louer Jésus, comment ne pas te louer Papa, comment ne pas te louer Oh Papa, Seigneur Jésus Comment, comment, comment ne pas te louer Jésus, comment ne pas te louer, oh Jésus, Seigneur Jésus, comment, comment, quand tu verras les résultats des examens de tes enfants, ah, n'oublie pas, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, quand tu vas te déménager, n'oublie pas, Jésus, comment ne pas te louer Ah, la promotion, elle arrive. Alors, quand tu vas la recevoir là, dans peu de temps, très peu de temps. Seigneur ah. Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, mon père Comment ne pas te louer, papa Comment ne pas te louer, ah, ton père Seigneur Jésus, ah, cette maladie va s'éradiquer du jour au lendemain, elle n'existera plus, alors tu le loueras. Comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, mon papa, papa, oh mon père. Je veux nous rappeler notre verset de référence qui était donc dans Matthieu. Chapitre 6, verset 6, nous sommes allés jusqu'au euh, verset 13 et je veux relire ce passage. Alors, la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ah Seigneur et ton père, celui-là même que tu pries et qui est là dans le lieu secret, qui voit dans le secret, il te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre père sait exactement de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez donc...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 Et la gloire. Ne manquons pas de sanctifier le nom de notre Papa dans notre vie, qu'il soit sanctifié. Donc ne manquons pas que notre vie soit une louange permanente. Quand nous chantons « Comment ne pas te louer là ?» c'est comme ça. Quand on sanctifie le nom de notre Dieu, quand dans notre vie nous faisons de sa présence un privilège et une priorité, et que nous sanctifions dans notre vie la présence de Dieu, nous, nous sanctifions même notre vie pour que nous lui, nous lui soyons agréable. Nous continuons de prier selon la parole qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole que nous devions prier de cette façon-là, en adressant des prières à notre Père. Il n'a pas dit éternel, il n'a pas dit notre roi des rois, il n'a pas dit notre Dieu. Il a dit quand vous priez, vous devez d'abord dire notre Père. Adressez-vous à Dieu comme vous vous adresseriez à un papa en qui vous avez absolue confiance. Son règne viendra par la puissance du Saint-Esprit dans votre vie que vous invoquerez. Parce que ce Saint-Esprit-là est capable de faire toutes choses que vous-même, vous, vous n'êtes pas capable de faire. Permettez à ce Saint-Esprit de vous induire, de vous instruire au travers de la parole qui vous donnera d'avoir ce pain quotidien, qui vous donnera de grandir en stature, en grâce et en sagesse. Et n'oublions pas de nous pardonner les uns les autres afin que Lui aussi puisse ôter de nos cœurs tous ces fardeaux que nous portons et qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent de pouvoir accéder à toutes ces grâces et ces faveurs qui sont notre partage. Que la tentation ne soit pas notre partage et qu'il puisse nous délivrer du malin. Je veux vraiment que cette parole soit dans notre cœur et que nous puissions la maintenir, la conserver, la garder avec nous et que nous puissions vraiment demander la présence de notre Papa de façon permanente en priant sans cesse. Que la présence de notre Dieu nous donne de pouvoir lui adresser des louanges permanentes. Comment ne pas le louer C'est comme ça que je veux terminer ce moment. Et vous remercier infiniment d'avoir été avec nous alors que nous sommes en train de clôturer et que nous continuons d'avoir cette louange qui monte dans nos cœurs comme une adoration de bonne odeur à notre papa. Bonne fête à tous les papas adorateurs de ce groupe, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent. Que notre Dieu soit honoré, glorifié. Amen. Shalom.